Bonsoir frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. Nous sommes encore heureux de nous retrouver ce soir pour servir notre Dieu, le louer, l'adorer et surtout pour l'écouter encore nous parler. Que son nom soit réellement glorifié, que son nom soit béni pour ce privilège qu'il nous accorde de nous retrouver encore dans sa maison. Gloire, gloire. Seigneur, qui sommes-nous, notre Dieu Pour réellement trouver grâce auprès d'un Dieu comme toi, mon sauveur. Seigneur, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter une telle faveur, mon sauveur Seigneur, tu es notre sauveur, tu es notre Dieu, tu es notre Père, tu pourvois tous nos besoins, mon sauveur. Pardonne, Seigneur, nos fautes et nos manquements, mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur, nous humilier devant toi encore ce soir te laisser seigneur conduire et cette réunion encore aujourd'hui seigneur que les hommes s'abaissent mon sauveur mais que le dieu très haut seul soit élevé glorifié mon sauveur Pardonne nos péchés, pardonne nos manquements, que le sang qui a coulé à Golgotha puisse nous laver, nous purifier, que toute une iniquité, mon sauveur. Bénis, Seigneur mon Dieu, ton serviteur, notre pasteur. Bénis tous mes frères qui sont à la maison, Seigneur, qui sont aussi dans la joie, Seigneur, de pouvoir nous retrouver encore, Seigneur, malgré derrière les écrans, mon sauveur. Mais nous savons que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es avec chacun de nous, Seigneur soutiens-nous, fortifie-nous Seigneur. Merci Père pour la guérison que tu as accordée encore à mon frère héritier Seigneur. Oh merci parce que tu l'as restauré, merci parce que tu l'as soutenu. À toi la gloire, la puissance, l'autorité à jamais. Dans le notre sauveur, nous t'avons prié et remercié Père. Père, prends le compte de cette réunion. Seigneur, nous voulons nous asseoir et être instruits de toi mon sauveur. Tu es présent, tu es vivant, fais-nous de bien encore ce soir au nom de Jésus-Christ Assez en s'il vous plaît. Reste avec nous, Seigneur, le jour décline. La nuit s'approche nous menace tous. Nous amourons, à la présence de Dieu. En toi nous 136 dans les phares, numéro 136. Parce que tu nous as réellement venus dans le creux de ta main. Merci parce que tu nous conduis, mon sauveur. Merci parce que tu es le Merci parce que c'est toi qui nous conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Seigneur, merci pour ta présence en cet endroit. Seigneur, tu as dit là où deux ou trois sont réunions en ton nom. Tu es là, Seigneur Jésus. Et ta présence ne fait jamais défaut, mon sauveur. Merci pour chaque frère, pour chaque soeur, pour chaque enfant. Seigneur, pour chaque famille réunie, Seigneur, on peut pouvoir suivre cette réunion, mon sauveur. Seigneur, tu ne manques jamais au rendez-vous, mon sauveur. Tu es présent, Seigneur, dans différents lieux, Seigneur mon Dieu, où chacun de nos frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, sont réunis. Puis-tu encore ce soir nous donner l'attention nécessaire, mon sauveur, pour pouvoir recevoir ce que toi, tu as préparé pour nous. Oh, merci Seigneur pour cette table tellement si merveilleuse que tu as préparée pour nous, Seigneur. Pour ces aliments spirituels, mon Sauveur. Oh, pour ces mets que toi tu as préparés à ta table, mon Dieu, mon roi. Seigneur, heureux l'homme que toi tu admets en ta présence, mon Sauveur. Que ton nom soit réellement glorifié. Oh, notre Père Céleste et notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour les chants qui sont montés du plus profond de nos cœurs, mon Sauveur. Nous chantons pour toi, nous glorifions ton nom, nous dansons pour toi, mon Sauveur, parce que nous n'avons pas. Notre Dieu que nous voulons et que nous devons adorer mon sauveur. Merci Seigneur Jésus pour notre enfant, Karen, mon Dieu, mon roi, à qui tu as ajouté, une en est de plus, mon sauveur. Nous voulons réellement prier pour elle, mon sauveur, afin que tu mon Dieu. Bénis Karen, qu'elle soit en bonne santé, Seigneur Jésus. Au Père, que tu la soutiennes, Seigneur, dans cette faiblesse, mon Dieu, mon roi, qu'elle soit en bonne santé, Seigneur, qu'elle puisse toujours avoir cet amour, Seigneur, mon Dieu, de chanter pour toi à la chorale des enfants, Seigneur Jésus. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit protégée, qu'elle soit gardée dans le creux de ta main, Seigneur. Merci, parce que jusqu'à aujourd'hui, tu l'as toujours protégée, mon sauveur. Merci pour cette année le plus que tu lui as accordée aujourd'hui. Qu'elle soit bénie, qu'elle soit fortifiée, qu'elle soit, Seigneur, dans le creux de ta main, mon Dieu, mon roi, au nom de Jésus-Christ, notre sauveur. En tout par devant et par derrière, et que ta main soit sur elle, qu'elle ne manque de rien. Bénis chacun de nous, Seigneur. Nous voici, Seigneur, sur le moment où nous voulons nous asseoir, mon sauveur, pour recevoir ce que toi, tu as préparé pour nous. Bénis. Dieu, notre pasteur, par la piste duquel, tu vas encore nous parler, Seigneur Jésus. Puis tu encore, Seigneur mon Dieu, l'utiliser comme toi tu le fais. C'est ton instrument à toi, qui soit conduit, inspiré, mon Dieu mon roi, parce que c'est toi le grand maître, le, le bon berger, c'est toi mon sauveur. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, nous remettons ces instants encore entre tes mains. Merci parce que tu es présent. A toi la gloire, la puissance à jamais. Dans le nom de Jésus Christ, notre sauveur, nous t'avons prié, Père.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 Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Brébis comme bœufs, et les animaux des les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les pieds des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. On t'a fait connaître, ô oh, homme, ce qui est bien. Et ce que l'éternel Dieu demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes l'ami. Que tu sois exalté et béni encore en ce jour, toi le grand Dieu, le Dieu très haut, les tout puissant les consommateurs même de la foi, l'auteur de la vie qui nous anime aussi, béni-aimé Père Saint, que tu sois donc exalté encore pour tout le bienfait et le bonheur que tu ne cesses de pouvoir manifester pour le Fils et l'homme, mon aimé Père Saint oh Dieu. Nous sommes un peuple qui t'appartient, mon béni-aimé Père oh Dieu, nous avons cette grâce, et privilège de savoir que tu es vraiment vivant. Mon savoir, Merci vraiment pour ces instants que tu nous as donné la grâce de pouvoir nous tenir encore aujourd'hui avec ce peuple qui est derrière l'écran, qui est dispersé à différents endroits. Mais nous te disons merci parce que vraiment tu nous instruis, tu nous apprends davantage à pouvoir réellement aussi marcher conformément à ta pleine volonté à toi, mon mes Père Saint-Dieu. Oh, oh, tu es vraiment le Dieu. Parfait. Il n'y a pas de sagesse pour toi, mon béni, mes personne. Dieu, il n'y a pas d'intelligence en face de toi, mon béni, mes personne. Parce que réellement, tu es l'auteur de la sagesse. Tu es aussi l'auteur de l'intelligence. Qui peut se comparer à toi, mon béni, mon père Qui peut savoir plus que toi, mon bénémoine Père Dieu? Parce que la connaissance ne vient que de toi. Nous te remercions. Toi l'auteur de toutes choses, mon béni, Père Dieu. Toi le créateur des cieux et de la terre. Tu as tout crié, tu as tout disposé selon ta sagesse, selon ton, sang, ton Père du dieu pour démontrer qu'en dehors de toi, il ne pourra jamais y avoir de Dieu. Tu es le seul, tu le demeures. Et tu es l'éternel, mon bénémoine, Père dieu Et tout vient de toi, mon maître béni, Père. Merci encore pour les choses et les cantiques que nous avons pu avoir la joie parce qu'il nous est bon de pouvoir chanter ta louange les puissante t'adorer, te louer pour ta grandeur, mon bénémé Père Saint, au Dieu, parce que c'est cela qui fait aussi l'argent de notre cœur, parce que nous nous réjouissons lorsque nous pouvons glorifier ton nom au travers des choses et des cantiques. Merci aussi pour les psaumes qui nous montre réellement, Seigneur, est ta grandeur, Père puissant, et ta, ta, ta, ta, ta, ta manière de pouvoir agir d'une manière aussi puissante, mais d'une manière tellement simple, mon bénémé Père, Dieu. Tu es vraiment merveilleux, Père. Merci de nous instruire, mon souverain mon bénéfice, Père, Dieu. Merci encore de nous conduire, encore nous éclairer encore en ce jour. Sois béni, sois glorifié, Père. Je prie pour mes frères et sœurs qui sont à la maison, qui sont à différents endroits, Seigneur. Ainsi, parmi eux, elle est malade. Mon bien-aimé Père, Dieu, que tu puisses me raconter cette grâce qui soit vraiment guérie aussi en bonne santé, mon bien Père Saint. Que ton nom soit béni, souvente, mon frère, Jésus-Christ, Père. Je te remercie parce que tu es Dieu qui soutient, qui guérit, qui fortifie, qui accorde la grâce, mon bien-aimé Père, Dieu. Nous nous réjouissons pour tout ce que tu fais, que tu guéris encore aujourd'hui, Père. Tu rétablis, tu restores encore, mon bien-aimé Oh, sois béni, exalté, Père. Que ton nom soit béni. Merci pour tout car nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni et glorifié. Vous pouvez vous asseoir là où vous êtes et nous, nous réjouissons toujours de ces moments que le Seigneur nous accorde de pouvoir et nous, nous retrouver ensemble. Nous savons que, comme l'Écriture nous le fait, euh, savoir qu'un jour dans, dans ce parvis euh, vaut mieux que mille ailleurs, malgré les conditions et les temps dans lesquels nous pouvons nous trouver. Même si nous sommes à la maison, chez nous, à différents endroits où nous pouvons nous trouver et que nous ayons aussi la grâce de pouvoir aussi avoir la connexion pour avoir ces temps de communion, nous nous trouvons dans une autre dimension, une autre atmosphère où nous réalisons réellement aussi que nous, nous sommes en communion les uns et les autres. C'est cela qui est merveilleux de voir la puissance et l'autorité de Dieu qui domine sur toutes choses et de montrer qu'effectivement qu'il est vraiment l'alpha et l'oméga. Lorsqu'il a parlé effectivement de cette unité en Christ, effectivement, il nous a aussi témoigné, comme il pouvait le dire effectivement dans le livre de, je pense, Luc au chapitre 17 de la Matthieu aussi quand il pouvait dire que deux seront dans un lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé, deux seront dans une chambre, l'un sera pris, l'autre sera laissé, deux moudront ensemble, l'une sera prise, l'autre sera laissée. Nous comprenons qu'effectivement que notre Dieu a, a eu à pouvoir réellement démontrer que euh, peu importe la distance, on peut arriver à pouvoir se trouver, mais réellement, il nous a donné effectivement des conditions pour que nous sachions que nous, nous pouvons, nous sommes appelés à pouvoir être dans l'unité. Et cette unité pour laquelle le Seigneur, notre Dieu, est venu sur la terre et pour lesquels aussi il a voulu démontrer en réalité qu'effectivement que c'est, c'est, la volonté parfaite de, de Dieu lui-même effectivement. C'est pour ça qu'il a dit comme toi et moi nous sommes un. Parce que cette unité effectivement, c'est cette unité qui est entre Dieu et Christ comme l'écriture dit que Dieu, notre Seigneur, notre Dieu, était donc en Christ, réconciliant donc le monde avec lui-même. Donc, c'est pour ça que nous comprenons que les Saintes Écritures nous disent que toute la plénitude de la divinité, était donc en Christ notre Seigneur, parce que il a plu à ce dieux qui a déployé les cieux et la terre et créé toute chose, effectivement, qui est Elohim, qui existant par lui-même, qui déploie, effectivement, toute la puissance, parce que avant lui, il ne pouvait jamais y avoir ni vie, ni rien du tout, ni atomes, ni rien. Il est le seul et nous l'aimons parce que c'est un, un privilège d'avoir un Dieu comme celui-là et aussi, non seulement l'avoir comme Dieu, mais l'avoir aussi comme Père. Ce qui veut dire que nous qui sommes nés de lui, nous descendons donc de lui, nous sommes aussi de sa subsistance, nous sommes aussi de ce, de ce qu'il est effectivement aussi parce que nous venons de lui, donc nous sommes aussi effectivement aussi de, de ce qu'il est et nous le remercions de ce qu'il nous a accordé, cette grâce. C'est pour ça que il a toujours eu à ces mondes et ne pas notre monde. Ça, nous ne nous préoccupons pas beaucoup de, de ce monde, effectivement. C'est comme cela que. Nous réalisons que, que, que dans toutes ces constances, que ce soit dans les bons comme les mauvais jours, rien ne peut plus nous empêcher de pouvoir davantage glorifier notre Dieu. Que nous soyons malades, que nous soyons en bonne santé, que nous ayons des problèmes, parce que tant qu'humains, nous avons des problèmes. Mais rien de ces choses-là ne peut refroidir notre amour à l'endroit de ce Dieu que nous aimons, parce que nous avons bien compris quel privilège que nous avons sur cette terre, étant des hommes comme des hommes mais en réalité, nous sommes des enfants de Dieu qui appartenons à notre Dieu qui est celui qui nous a donc engendré puisque les saintes écritures nous ont montré effectivement comment cela a été rendu possible. Et c'est merveilleux de pouvoir réellement aussi comprendre toutes ces choses-là, enfin que notre amour pour le Dieu de la Bible, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui dans l'Ancien Testament, là, au temps d'Abraham et de Moïse, était appelé donc Yahvé. Puisque le Yahvé de l'Ancien Testament, c'est le Jésus du Nouveau Testament. Et c'est important que nous sachions c'est lui en qui nous avons vraiment cru et en qui nous avons placé notre confiance pour qu'il n'y ait pas de flou dans l'esprit. Est-ce que c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit Non, il n'y a qu'un seul Dieu. Et que Dieu-là se manifeste de trois façons différentes, en tant que Père au-dessus de nous et qui domine sur toutes choses, mais quand il a voulu nous racheter, nous, ses enfants, effectivement, parce qu'il a toujours eu à pouvoir dire je suis venu pour cesser le brebis perdu Les brebis perdu, c'est-à-dire que le brebis que lui il avait, effectivement, et, et qu'il a eu à pouvoir perdre. C'est pour ça que nous sommes venus dans ce monde. Et dans Jean 10, il dit effectivement clairement, en disant que mes brebis me connaissent, je les appelle tous par leur nom et quand je les appelle, je les fais sortir alors je marche au devant d'elles donc si les scènes Écritures nous montrent effectivement qu'il n'y a pas de choses qui sont faites par hasard ou bien par supposition avec Dieu, c'est que Dieu est toujours certain, donc nous disons que Yahvé de l'Ancien Testament, c'est lui qui a conduit les peuples d'Israël et qui s'est manifesté aussi à Abraham, effectivement, comme étant, les, il avait géré, effectivement, les l'éternel les, les qui pouvait aussi, effectivement, qui a eu à pouvoir lui montrer en qui, effectivement, Abraham a eu confiance et foi lorsque son fils Isaac lui posait la question. Voici donc le feu, le couteau, mais où est l'agneau pour l'Holocauste Il a dit, il y avait que je prie, que je sers, c'était un y avait géré, c'est-à-dire, il va se pouvoir lui-même de l'Holocauste. Et c'est le même, c'est le même Seigneur, effectivement, aussi le même, avec qui, lorsque Moïse était dans le bouchon, là, il était en train de prier, il ne faisait pas encore le faire, mais il a vu les bouchon qui brûlaient, mais qui ne consumait pas. Il s'est donc approché. Et alors, il lui a parlé pour lui dire, va donc voir mon peuple, effectivement, pour les temps est venu, effectivement, de les faire sortir. Donc, en rapport avec la. La, la, la promesse qu'il avait faite donc à Abraham. Et c'est pour ça qu'il parla donc à Moïse, et, et Moïse dit, mais mm, qui leur dirait ce qui m'envoie vers vous Il dit, dis-leur que le Dieu de vos pères, le Dieu de vos pères, c'est-à-dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu... Des Jacob. Ces hommes-là, ils ont eu à pouvoir foi en ces dieux, ils ont eu à pouvoir vraiment avoir l'expérience avec ces dieux, ils le connaissaient, leur dieu, parce qu'ils ont eu à pouvoir vraiment aussi marcher avec eux, avec lui. C'est ainsi qu'effectivement, qu'ils ont gardé cette fois la même promesse que l'éternel Dieu avait donnée à Abraham, leur père, effectivement. Il a donné aussi à Isaac, évidemment, Isaac aussi, à, ainsi donc à, à Jacob jusqu'à. Nous puissions voir qu'ils sont donc entrés donc dans les pays de l'Égypte, là où ils étaient à Gosséné. Le temps est venir, mais le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il dit, les, les, les je suis, c'est-à-dire le toujours présent, qui ne change pas, où il n'y a pas de variation. C'est ça la, la grâce et les privilèges et la joie que nous avons. J'aime cela parce que l'apôtre Paul va plus le dire, mais qui nous séparera de l'amour de Dieu Manifesté en Jésus Christ Mon frère et ma soeur, nous sommes un peuple privilégié Qu'il n'y ait pas de plaintes Qu'il n'y ait pas de soucis en quoi que ce soit Peu importe même si le monde Est dans les ténèbres aujourd'hui Qu'on entend qu'à gauche, à droite, ça ne va pas Mais dans le cœur du peuple de Dieu Puisque vous avez la grâce C'est pour ça qu'on a toujours eu à pouvoir à à pouvoir Entendre la parole Il faut que nous puissions le posséder, la voix. Si nous l'avons, nous sommes tranquilles ainsi donc, il, il partit effectivement aussi avec cela pour montrer au peuple que le Dieu de nos pères... Parce que c'est un, un, un Dieu qui n'est pas comme le Dieu des Égyptiens qui sont avec des têtes d'oiseaux, qui ont des yeux qui ne voient point, les becs qui ne parlent pas effectivement, parce que c'est comme ça qu'ils sont effectivement ils ne parlent point effectivement. Mais le Dieu d'Abraham, nos pères, il dit il m'a parlé, il m'est apparu, il m'a envoyé, il dit mais il t'est apparu, ça fait plus de 400 ans -ce que nous prions ce Dieu, mais est-ce qu'il est que vraiment, il est toujours le même Bien sûr, il est toujours le même. Il est toujours le Dieu du surnaturel. Il dit, mais, et il dit mais la preuve, ce que voici donc, j'ai même ma main là, vous voyez quoi, la lèvre, il fait sortir, effectivement, eh bien, la lèvre, et puis il rentrer, effectivement, et la main est guérie. Et voici donc mon bâton, il jette le bâton, effectivement, qui était un bâton, il devient un serpent, il s'élève, il prend le bâton en main. Parce que ce signe, il devait le montrer aux anciens d'Israël pour qu'ils croient que les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est même Dieu, il a toujours la même puissance, la même autorité, c'est un Dieu du surnaturel. C'est comme ça que. Ils ont eu à pouvoir se réjouir. Leur foi fut fortifiée. C'est pour, pour ça que nous devons comprendre, comme l'apôtre Paul l'a dit, c'est une démonstration d'esprit en fait que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Réalisant que c'est Dieu que nous servons. Jusqu'aujourd'hui, il est toujours le même. Et c'est comme ça que quand il va dans la forme d'un homme, effectivement, là, on dit, mais tu n'as pas encore 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Jean, chapitre 8, il dit, mais avant qu'Abraham fût, eh bien, je suis. C'est les AV de l'Ancien Testament, c'est bien les Jésus du Nouveau Testament. Nous le remercions que Dieu nous remercions notre Dieu parce que nous réalisons que nous avons un, un privilège comme nous l'avons entendu aussi dans le psaume il dit mais Oh Éternel notre Seigneur quand je contemple le Ciel ouvrage de tes mains et la Lune et les étoiles que tu as créées et quelle grâce et quel privilège de savoir que c'est Dieu qui a déployé toutes ces choses, effectivement, aussi, lorsqu'il a jeté les regards sur la terre, il a pu voir qui c'est, toi mon frère, et toi ma soeur, toi qui as l'écoute, toi qui entends. Peut-être qu'effectivement, que ces choses, en réalité, peut pour toi, c'est devenu comme une routine. Mais non, avec Dieu, il n'y a pas de routine. C'est toujours une reconnaissance parce que. Un être humain, tant qu'il a la vie en lui, effectivement, il vit au jour le jour, effectivement, il fait des mouvements, il peut aller parce que la vie le pousse à pouvoir se déplacer, pour faire ceci, effectivement. C'est la même chose, effectivement, quand on a cette vie, quand on a cette ce situation de Dieu, effectivement, au-dedans de soi. Au jour le jour, on réalise, effectivement, la grâce et les privilèges. Alors, on l'aime encore davantage, de plus en plus, en fait. La L'amour du Seigneur ne peut pas refroidir euh, froidir ni diminuer à cause des circonstances ou des choses qu'on peut arriver à pouvoir rencontrer aussi dans notre vie de tous les jours. Nous lui sommes reconnaissants pour uh, les temps et les moments qui nous donnent. C'est pour ça que nous réalisons comme cela a été écrit dans Romain, il dit, mais comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Donc, Dieu étant bon, il n'a pas voulu laisser l'homme dans l'ignorance effectivement, il a pourvu le moyen par lesquels il doit parler à l'homme afin en fait, que l'homme réalise que c'est Dieu, il est vivant mais qu'il est aussi capable de pouvoir aussi changer la vie de tout un chacun de nous et nous positionner effectivement dans les choses. Enfin, que comme nous l'avons entendu, que nous passions de ce qui est naturel au spirituel. Si vous vous souvenez encore, je pense mardi, nous avons parlé effectivement nous référant à Nicodème effectivement pour les choses qui concernent la, la Parole de Dieu, comment l'intellect arrive à pouvoir juste simplement saisir les choses sans réaliser que ce sont des choses spirituelles. Alors on met effectivement notre intelligence dans, à la porte. Mais là, nous voulons que le Seigneur, notre Dieu, nous, aide, nous guide effectivement, comme il a dit, Et qu'est-ce que c'est que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Quand on se regarde, de quelle valeur moi je suis ou de quelle valeur nous, nous avons, qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu serait ce les lampes que nous avons, serait-ce les bruits que nous avons Est-ce que Dieu a-t-il besoin d'argent Dieu a-t-il besoin de vêtements Dieu a-t-il besoin de manger les poules que nous avons dans nos, dans nos fermes, effectivement, des, des vaches que nous avons dans nos champs, dans nos dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans fermes aussi, effectivement Est-ce que Dieu a-t-il besoin de cela Qu'est-ce que ce qu'on peut donner à Dieu, effectivement Rien du tout. Rien du tout. Les souffles que nous avons ne nous appartiennent même pas. Donc tout ce que nous pouvons avoir effectivement, c'est pour ça que Dieu bénisse réellement cet avant au mais On t'a fait connaître au oh, Rome ce qui est bien, c'est que l'Éternel demande de toi. Que tu pratiques la justice et que tu marches humblement avec ton Dieu. L'humilité précède toujours la gloire. Et c'est la chose que nous devons toujours comprendre, effectivement, qu'il n'y a pas de raison pour que je puisse m'enorgueillir en disant je suis, je suis, je ne suis rien du tout et c'est la grâce de Dieu que nous puissions comprendre ce que nous sommes et ce que d'où nous venons et ce que le Seigneur, notre Dieu, est en train de pouvoir faire aussi avec nous. C'est un temps où nous devons vraiment beaucoup penser, mais penser toujours dans la bonne direction parce que nous ne savons pas très bien ce que le lendemain réserve. Et comme beaucoup de gens se rendent compte aujourd'hui qu'est est surpris des surprises. Et puis, bon, on a entendu parler d'un virus qui a commencé à pouvoir faire des ravages. Et les gens sont vraiment dans les mois et surpris, effectivement. Mais après, celui-ci, qu'est-ce qui peut encore se passer Mais de toute façon, comme je nous avons à pouvoir le dire dès le départ, effectivement, c'est un temps qui va certainement passer. Ça va passer, ça. Soyez -en sûrs et certain, le temps va passer et les choses vont devenir normales. Mais c'est après cela il faut faire très attention parce que les hommes comptent, la joie va venir, et puis évidemment, ils vont oublier beaucoup de choses. Mais c'est là le moment le plus dangereux. Mais nous prions, nous prions que Dieu nous accorde la grâce pour que nous puissions toujours être attachés aux choses de Dieu. Je voudrais lire dans les scènes écritures, dans le livre d'un Jean, un Jean, un Jean, je pense que c'était un peu plus loin, ici. Et c'est c'est 1 Jean, donc... au euh, euh, chapitre 2, c après 2 pierres, comme vous savez, à la fin, 1 Jean, euh, un Jean, premier chapitre de Jean, au chapitre 2, et, et nous lisons à partir du verset 12, 1 Jean, chapitre 2, verset 12, et, et nous lisons ceci, voilà, 1 Jean, chapitre 2, verset 12, il dit... Je vous écris donc, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Amen. Maître Béni, je voudrais te dire encore merci pour ces instants et les moments que tu daignes nous accorder la grâce de pouvoir nous tenir encore aujourd'hui, oh Dieu, devant ta face pour que nous puissions entendre encore ta voix. Je suis un homme, mon béni, mon Père Dieu, j'implore vraiment ta grâce et sujet à beaucoup de faiblesses et de manquements aussi, mon béni, mon Père Dieu. Que tu me pardonnes, mon béni, mon Père, tu me sens cœur. La voix, que ce soit la voix des hommes, mais que ta voix à toi puisse être entendue. Moi aussi, j'en ai besoin, Père, ben, dans ce temps où nous sommes, nous avons besoin de pouvoir réellement apprendre encore davantage de toi, mais surtout, voir vers où tu nous montres, Père sens la direction dans laquelle tu nous pointes, Père. Que tu nous aides parce que nous ne voulons pas être distraits, et d'autre part, c'est un obstacle, bien aimé, Père sens mais que tu puisses accomplir comme nous l'avons chanté dans les cantiques qui a touché les cœur, comme tu veux Seigneur, comme tu veux et ce que tu veux, mon bien-aimé Père Saint. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Je t'ai ainsi pris Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir de ce que nous pouvons lire les Saintes Écritures et de réaliser combien le Seigneur a toujours été merveilleux, et d'avoir eu à pouvoir aussi agir de cette manière pour que nous puissions avoir les écrits. Et là, nous comprenons que ce que nous lisons, c'est vraiment la parole de Dieu. C'est dans l'Épître que, que nous venons de lire, effectivement, au chapitre 2, nous avons eu à pouvoir saisir, effectivement, aussi le, le, la manière dont les choses ont été donc exprimées et nous comprenons. Et probablement, pas probablement, mais nous comprenons et que c'était vraiment quelque chose qui est exprimé avec beaucoup d'amour, mais surtout beaucoup de désirs pour que les choses soient vraiment comprises par, par par le peuple de Dieu de manière à ce que ce peuple puisse voir clair. Et c'est lui qui l'a écrit, c'est bien l'apôtre Jean qui nous dit ici au premier verset du chapitre 1, il dit, mais ce qui était donc dès les commencements ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. C'est-à-dire qu'effectivement que c'est une personne qui, qui n'était pas tenue là pour simplement vouloir exprimer quelque chose parce que c'était un plaisir ou un désir dans son cœur de pouvoir être comme quelqu'un que tout le monde doit écouter, tout le monde doit arriver à pouvoir entendre et qui veut se faire comme s'il si devait être le principal dans, quand il dit effectivement tout le monde doit... Non, non, non, ça n'a pas été son intention ni elle, son désir profond. Si nous regardons effectivement, parce que c'est la motivation de personne, si nous regardons en réalité... Hein, ce qui qu sont ces hommes-là et pourquoi ils ont eu à pouvoir parler ainsi. Nous, nous pouvons lire dans le livre des actes au chapitre 10, je pense au chapitre 10. Je, je pense que c'est cela que nous pouvons trouver, acte mm, mm, au chapitre 10. Mm -hmm. et nous lisons au, au verset, euh, verset 39. Acte 10, 39, il dit. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays de Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en les pendant au bois. Dieu l'a ressuscité les troisième jours et il a permis qu'il apparaisse effectivement non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité effectivement de mort. Verset 42. Et Jésus nous a ordonné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 Et tous les prophètes rendent lui ce témoignage que quiconque croit en lui ne reçoit par son nom le pardon de ses péchés ainsi de suite. Donc nous nous rendons compte qu'effectivement il dit que et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester effectivement que, que c'est lui qui a été établi par Dieu. Il dit bien ici que nous sommes témoins. Ce sont des personnes qui ont été vraiment présents, comme nous l'avons déjà eu à pouvoir les lire en maintes reprises effectivement dans les actes et ils ont été des témoins et oculaires, nous l'avons lu aussi avec Luc qui, lorsqu'il a eu à pouvoir vouloir rapporter effectivement les choses, en fait, qu'on ne puisse pas être, en disant que c'est peut-être des choses qui sont probables, qui peuvent arriver, non, qu'on ait la certitude des enseignements que ce sont des choses vraies, donc comme il est dit ici aussi dans le chapitre 1, que je voudrais juste relire pour ceux qui nous suivent aussi, Luc au chapitre 1, il dit ceci Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires, c'est-à-dire qui ont vu avec les yeux oculaires, dès les commencements, et sont donc devenus des ministres de la parole ». Il m'a semblé, il m'a aussi semblé, bon, après avoir fait des recherches exactes sur ces choses, toutes ces choses, depuis leur origine, de t'exposer par écrit, d'une manière suivie, excellente théophile, en fait, que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, des témoins oculaires, des gens qui n'ont pas dit que, bon, nous avons seulement entendu. Non, en fait, c'est cela ce qu'il répète encore dans Jean. Après, il un de Jean, chapitre euh, chapitre 1, il dit, mais ce qui était dès le commencement, nous pouvons le, le relire encore comme nous y étions dans cela aussi, pour que nous puissions avoir la certitude et l'assurance, ben, mais ce qui était dès le commencement, c'est là qui fait la force d'un croyant en fait. Ce que le Seigneur a toujours eu à pouvoir vouloir et qui cherche toujours, c'est que celui qui vient à lui puisse avoir une expérience réellement avec ses dieux, ses, ses Jésus, pas toujours comme je dis des églises, mais ses Jésus de la Bible, effectivement, comme tous ceux qui l'ont réellement rencontré. Parce que si aujourd'hui tes yeux se ferment, qui est-ce que tu vas rencontrer de l'autre côté parce qu'il faut savoir qui est-ce qui t'attend, il faut que quelqu'un qui, qui t'attend, c'est comme il y a longtemps je le disais, effectivement, que oui, si on doit voyager quelque part, même dans un pays, effectivement, je crois qu'il faut quand même être sûr de l'endroit où tu vas et qu'il y ait une préparation aussi pour toi, même si c'est un hôtel, mais tu as dit qu'on contacte avec l'hôtel, et que si quelqu'un là-bas te connaît, cette personne t'attendrait, puis on va réservé l'endroit. Tu es sûr que quand j'arrive dans tel pays, je vais à tel endroit. Donc... Et c'est que et, et, là où je vais, quelqu'un m'attend. Alors c'est aussi la même chose qu'effectivement, que quand on ferme les yeux, où est-ce que tu vas aller Et qui t'attend en fait c'est ça le grand problème aussi avec euh, euh, tous ces, ces, ces, ces enseignements, avec de, la Trinité dont on parle. Oui, c'est répandu dans toutes les églises, effectivement, la Trinité où il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Bon, alors, si tu en as trois comme ça, qui est celui qui t'attend de l'autre côté Parce que celui qui t'attend de l'autre côté, c'est celui que tu aimes de tout ton cœur, celui que, que tu as toujours aimé, celui que tu as toujours servi, celui que tu sais que en dehors de lui, tu n'as pas d'autres raisons de vivre, effectivement, ainsi de suite. Parce que mais tu en as trois, en fait. Tu vois, tu as Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Si tu me dis les trois hommes, tu me dis qu'il y a trois personnes en Dieu, je ne sais pas comment vous l'expliquez, effectivement. Donc trois personnes, ça veut dire qu'il y a quand même trois, puisque vous en avez Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Lesquels qui vous attendent D'abord, ils vous attendent où et qui vous attend, là, quand vous allez fermer les yeux, effectivement. Voilà pourquoi il nous est nécessaire de pouvoir avoir la connaissance exacte des choses, effectivement, pour que nous soyons sûrs, effectivement, de, que si nos yeux se ferment aujourd'hui, alors nous savons où nous allons. Alors, là, il nous dit, effectivement, que ce qui était dès le commencement, ce que nous avons donc entendu, et non, les choses qui ont été donc. Et puis, il dit, ce que nous avons vu de nos yeux. C'est ce que Luc a dit, des témoins. C'est-à-dire que des gens qui étaient témoins, qui étaient là et qui ont vu effectivement. Et là, il ajoute encore, il dit, mais ce que nos yeux ont vu. Et puis, il continue à dire, mais dis, mais de ce que nous avons donc contemplé. Nous avons eu donc le temps de pouvoir vraiment regarder. C'était n'était pas que tout suite vite comme ça, que dit c'est comme une flèche qui passe. On a vu une flèche, effectivement, c'est pas tellement très bien est ce que c'était, effectivement, c'était comme, c'était comme euh, euh, quelque chose comme ça, comme, comme, comme, comme une balle, comme ceci et cela, mais on voit pas tellement très bien. Non, eux, ils ont dit, nous avons contemplé, C'est-à-dire que nous avons eu le temps de bien regarder, de bien observer, pour dire, non, c est, c est, on peut pas dire que c'est peut-être euh, quelque chose, non, non, on est sûr que c'est ça, parce que on a bien regardé, on a bien, bien fixé nos regards, on a bien Bien contempler la chose, on sait que c'est ça. Donc l'assurance, c'est que le... nous, on sait que nous avons contemplé pas. Il a... On était assis comme ça, je suis témoin, mais ça a passé, puis on s'est dit, ah, c'était comme une balle, c'était comme une pierre, c'était en fait, je ne sais pas dire exactement ce que c'était, mais quand même j'ai vu. Mais En fait, tu dis que tu ne sais pas ce que c'était, mais tu dis que quand même tu as vu. Si tu as vu, tu dois bien décrire. Et là, ils ont vu avoir le temps de contemplé. Il dit, mais je sais que il dit ce que nous avons contemplé, donc euh, on l'a bien observé, on l'a bien regardé, on l'a bien touché, et puis, et puis il ajoute encore pour nous de l'assurance, on dit, mais ce que et que, et que, et que, et que nos mains, nos mains ont touché. Donc je suis sûr de la chose parce que non seulement je l'ai bien regardé, observé, et puis je l'ai touché, je l'ai bien hein, ouvert, je bien vérifié encore et tout ça. Donc quand je vous le rapporte, je vous rapporte quelque chose de probablement, c'était un peu. Non, non, non, non, non, non. Pas c'était un peu, c'est comme cela. C'était comme cela parce que j'ai bien regardé et puis j'ai bien touché cela, effectivement. Je dit, mais concernant, dit, hein, nous avons nommés ont touché. concernant la parole de vie. Donc, nous ne sommes pas comme l'apôtre Pierre pouvait le dire. dans me suis dit, mais ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, pas, suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître l'avènement de notre seigneur. Il y en a beaucoup qui parlent qui va venir qui va venir, ils racontent des anneries évidemment parce qu'ils ne connaissent même pas l'auteur, ils n'ont jamais été même dans le programme de Dieu. Ah oui, c'est sûr et certain mon frère Massa. Vous ne pouvez pas prêcher la parole de Dieu si Dieu ne nous a pas introduit dans son programme. Si vous ne savez même pas comment, effectivement, qu'est-ce que Dieu a comme programme établi. Parce que Dieu utilise des hommes qu'il a introduits dans son plan, dans son programme. Et que ces hommes, effectivement, font aussi partie, effectivement, aussi du plan de Dieu pour le temps dans lequel ils vivent. Et ça, c'est une grâce, un privilège. Et ce n'est pas tout le monde, effectivement. Oui, les gens peuvent Ce n'est pas tout le monde, effectivement, qui peut avoir ces privilèges-là. Parce qu'une telle personne, le Dieu du ciel doit, doit lui apparaître. Le Dieu du ciel doit lui parler comme il en a fait avec tous ceux qui faisaient partie de son plan. Les programmes, effectivement, de Dieu, oui, Abraham était dans son programme, effectivement, Dieu apparaît à Abraham, il fit alliance avec Abraham, et eh bien Pierre, Pierre, effectivement, était dans le programme de Dieu, effectivement, Paul y était, le Seigneur lui est apparu, toujours ainsi parce que tu ne peux pas servir un maître que tu ne connais pas. Et puis, si tu ne connais pas son plan, parce que c'est pour ça que j'aime beaucoup le prophète de cet âge qui pouvait dire, effectivement, que la Bible est un puzzle, il avait raison. Parce que c'est éparpillé, il faut avoir, être introduit dans les plans de Dieu, dans le plan de Dieu pour que maintenant même quand une chose doit être parlée, effectivement, on voit ça selon le programme, il te montre effectivement que ça c'est là-bas, ça c'est ceci et ça c'est comme ça. Et c'est comme cela parce qu'il continue à encourager. De toutes les façons, ça n'a jamais été des hommes qui conduisent, c'est toujours été Dieu dans les hommes pour pouvoir conduire son peuple. Donc, et nous avons besoin, et pour que Dieu soit en toi, il faut qu effectivement que tu le connaisses, il faut qu'effectivement aussi qu'il soit invité, que tu aies le désir de pouvoir réellement qu'il soit effectivement aussi en toi. Comme l'apôtre Pierre posa la question à ceux qui étaient donc à Ephèse, il dit Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru Eh bien, non. non. Nous ne savons même pas que le Saint-Esprit existe. Nous ne même pas. Évidemment, quand vous ne savez même pas qu'il existe, comment voulez-vous le, le recevoir C'est la même chose. Avec Dieu, il faut que vous connaissiez ces dieux. Il faut qu'il y ait une relation pour que ce Dieu prenne le contrôle. Et que maintenant qu'il vous parle, effectivement, il vous montre effectivement son plan. Maintenant, vous êtes soumis dans cela et vous regardez les choses comme.. Donc, il est ici, ce que, ce que, ce que nos mains, nos mains ici, ont touché. Alors ce sont des hommes, quand nous pouvons entendre cela, on dit mais il faut qu'on les écoute parce que ça c'est quelqu'un qui a la chose juste, qui peut nous dire effectivement la chose réellement, comment elle se passe, comment elle s'est passée. Parce que je n'ai pas besoin de pouvoir entendre les gens qui ont de peut-être, de probablement, parce qu'avec le peut-être, probablement, on ne sait pas construire, on ne sait absolument, on va bâtir sur du sable. Ah oui, parce que si moi je dois bâtir effectivement, je vais ah oui, peut-être il faut utiliser, peut-être du coca mélangé, probablement si tu mets du coca avec, avec des, des, des charbons ça va durer. Mais avec ça, on ne sait pas tellement très bien. Il faut quelqu'un qui sache que non pour pouvoir construire, il faut d'abord une fondation. Comment on, fait, on, doit, on doit, On doit creuser. Et puis là, on doit mettre le... Tout ça, c'est-à-dire ça que je suis sûr que la personne, puisqu'il a déjà eu un pouvoir de faire, quand il me donnerait des conseils, eh bien, je suis vrai, mais quelqu'un qui m'a... C'est ça le grand problème, en fait, aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le Seigneur veut que nous puissions être de ceux-là qui ont eu, qui ont la grâce de pouvoir réellement comprendre les choses de Dieu. C'est la raison pour laquelle que ses serviteurs comme l'apôtre Pierre, Paul, pardon, Paul, qui dit, il dit, il dit, l'évangile que je vous ai annoncé. Nous insistons sur cela, frères et sœurs, parce que c'est un même très important. Nous vivons dans des moments tellement difficiles. Et les temps où les hommes ont eu à pouvoir jouer, vous savez, les temps arrive à sa fin. Ils ont joué aux, aux grands prédicateurs, ils ont joué aux grands qui ont des sécies, ils ont mis leur espérance dans les bancs, dans les trucs. Mais ces temps-là, nous voyons qu'effectivement, que ça va il faut que nous prenions conscience qu'effectivement que quelque chose doit entrer en action, en fait, effectivement. Et c'est important que chaque enfant de Dieu, nous parlons ici, pour les enfants de Dieu, le fils et les filles de Dieu. Tout le monde ne va pas croire ce que nous prêchons, tout le monde ne va pas y arriver pouvoir accepter, parce qu'il y a ceux qui ont l'esprit dénominationnel, qui ne croient qu'en leur bâtiment, qui ne croient qu'en leur dogmes, qui ne croient qu qu'en ah, ah, ah, leur rituel, effectivement, et qui pensent que les rituels et les dogmes effectivement vont les sauver. Ceux-là, ils ont leur propre orientation. Mais il y a de ceux-là qui sont du Seigneur, qui sont qui ont accepté le Jésus, donc, de la Bible. J'insiste bien, j'insiste bien de la Bible, parce qu'il y a plusieurs Jésus. Je voudrais encore, le redire encore, pour ceux qui nous écoutent, évidemment, vous vous, vous sentez parfois sursauté, offusqué, ce n'est pas possible, mais bien sûr que oui. Mais bien sûr que oui, dans 1 Corinthiens, je reviens dans un genre, dans 1 Corinthiens, je crois 1 Corinthiens ou 2 Corinthiens au chapitre ce c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre Paul qui l'ai dit, l'homme de Dieu, que Dieu a lui-même établi, évidemment, qui, qui nous rappelle cela, qui nous montre cela, ce qu'il en est, hein, dans les livres de Corinthiens, au, au, au Corinthiens, 2 Corinthiens au chapitre 11, de Corinthiens chapitre 11, les versets 1, il nous dit, oh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 Toutefois, de même que les serpents séduisit se Eve par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car, verset 4, si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus. Oui, mais bien, c'est clair, il ne faut même pas la géographie. Il dit bien un autre Jésus, que c'est lui que nous vous avons prêché. Voyez-vous donc, il y a, a d'autres Jésus, évidemment, et c'est la Bible le montre, effectivement, un autre Jésus qui est celui que nous vous avons prêché. Et cet autre Jésus, effectivement, aussi, il vient aussi avec, avec aussi son, son évangile. Et comme nous en avons entendu, les évangiles de prospérité, l'évangile l'évangile de, de, de facilité, ou l'évangile de Dieu est toujours bon. Eh bien ça, c'est ce qu'on a donné aux hommes, effectivement. Et c'est pour ça que, et comme j'ai toujours eu à pouvoir le dire, mais chaque église dénominationnelle a son propre Jésus, qui n'est pas le Jésus de la Bible. Oui, parce que, si vous avez reçu les Jésus de Pentecôtis, la religion Pentecôtis, vous serez un Pentecôtis. Nous appartenons à quelle religion? Vous êtes chrétiens, vous non, je suis un Pentecôtiste. C'est normal, vous avez reçu un Jésus de Pentecôtis. Et si vous avez reçu je suis un Jésus de Baptiste, effectivement, ben, vous serez un Baptiste. Quand on vous demanderez, êtes-vous chrétien, vous direz toujours, je suis un baptiste. Vous allez vous référer toujours à votre dénomination, à votre don. Parce que c'est ce que vous avez en vous, en fait. Et vous vivrez comme un baptiste. Hein. Vous verrez comme un presbytérien selon les dogmes. Parce que chez nous, les presbytériens, on fait comme ça. Chez les pentecôtistes on fait comme ça. On verra que votre vie est en fonction de ce Jésus que vous avez reçu, C'est-à-dire que des, des, des enseignements qui vont avec. Parce que le Jésus des dénominations, il est taillé selon la doctrine de cette dénomination voilà pourquoi ils ne peuvent pas s'appeler fils et filles de Dieu. Ils, ils sont donc les fils et, et filles, effectivement, de leur église dénominationnelle auquel ils se réfèrent. Mais quand on reçoit certainement le Jésus de la Bible, le 100%, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire que tu crois en lui, il est la parole de Dieu. Quand on t'apporte la parole de Dieu, tu la crois. Tu ne vas pas dire, non, dans notre dénomination, on ne croit pas comme ça. Pas comme... Non, non, non, non. Quand c'est dans la Bible, évidemment, mais c'est parce que tu as reçu... Jésus C'est celui-là, c'est Jésus de la Bible, c'est lui qui libère, en fait. C'est celui qui sauve, et c'est lui qui agit, effectivement. Bien sûr que oui, et qui fait que ta vie à toi soit changée. Mais celui de votre dénomination, il faudra que vous, vous avancez simplement en étant toujours dénominationnel. Vous allez vous réjouir avec la dénomination, c'est sûr et certain. Vous, vous plairez effectivement, c'est sûr et certain. Mais lui, de la Bible, il est différent. Il est, il est la parole de Dieu, et quand on le reçoit, alors là, on ne demeure pas un dénominationnel, non. Même si, à un certain moment, vous étiez coincé dans une domination, vous allez commencer à pouvoir sentir que quand même, on est un peu, ce pas possible. J'ai un témoignage à vous rendre juste à cela. Puis je reviens vite dans un témoignage. Je, je, je n'avais pas ça, c'est maintenant en parlant de cela que... De cela que. Mais regardez bien, J'ai ici, je suis donc dit, vous savez, il, il, y a, il y a eu un, un, un, un, un pasteur dans, dans, en Haïti, en Haïti, il s'appelle Milo. Ce pasteur-là, faisant partie des églises dénominationnelles, effectivement, ils faisaient des réunions tous ensemble là-bas. Un jour, il s'est passé quelque chose, il rentre chez lui, il dit, Mais mon Dieu, on fait des réunions, on fait tout ça, mais on voit que notre vie tout de même ne change pas, on est toujours, et c'est toujours, on fait toujours tout ça, mais en fait, même les églises, ça ne change pas. Et puis, il a senti des îles voix prier Dieu, il dit, mais Seigneur, mais c'est quand même, on prêche, mais ça ne change pas notre vie, ceci loin d'un terme, terme et puis ça a travaillé son corps parce qu'il voulait quelque chose qui l'a dit à pouvoir changer et comme ça qu'il a dormi évidemment il dort cette nuit là il fait un rêve il se voit qu'il était debout quelque part il était à côté d'un arbre et puis pendant qu'il était debout il voit quelque chose qu'on le fait descendre effectivement du ciel Juste devant lui, comme ça, comme il a eu à pouvoir euh, euh, rendre son, son témoignage, évidemment, et il voit en fait une photo euh, qui lui a montrée, effectivement. Alors, il entend la voix du ciel, lui dit maintenant, euh, euh, cherche mon serviteur, vous l'inviterez, qu'il vienne dans votre pays, et il vous apportera la parole qui vous donnera la vie et qui fera que vous soyez changés et dans, euh, dans la marche, effectivement, avec les choses de Dieu. Et alors, à ce moment-là, quand on l'a fait descendre la photo, la photo, c'était ma photo, et là, en Haïti, bon, moi, je suis ici en Belgique, comme vous le savez, il ne connaissait pas la personne là-bas, en Haïti, mais il voit cette photo, effectivement, qu'on lui montre, et puis, on lui dit, et ça lui dit il s'est dit qu'il est cherché son serviteur, qu'il puisse l'inviter dans son pays, pour qu'il vienne apporter donc la parole de Dieu. Et moi, je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Et voilà qu'il se réveille maintenant, là, quand il s'est réveillé, et ça a commencé à le trotter, il était un peu bousculé, il dit, mais mon Dieu, mais... Il dit, mais Seigneur, il s'est mis à genoux, il dit, mais Seigneur, tu viens de pour me montrer la photo de la personne, et puis tu m'as dit que c'est ton serviteur, tu ne m'as pas dit ni son nom, ni le pays dans lequel il se trouve, ni comment le contacter, comment je veux faire. Et il a prié, quand il a prié, il n'a même pas entendu une voix qui lui dit, il habite dans tel pays, cest Seulement, ce que Dieu lui avait montré, la photo, avec la voix du Seigneur qui demandait de pouvoir m'inviter dans son pays. Alors... Troublé, il a prié, il a prié, pas de réponse. Et je pense, je ne sais pas, c'est le lendemain, comme ça, il était assis avec son ordinateur et puis il sent le désir d'allumer son ordinateur. Il allume son ordinateur. Tout ça, c'est lui-même qui a rendu ses témoignages dans son pays quand je suis arrivé là-bas. Je n'avais même pas ça. Et quand il avait l'ordinateur, effectivement, il a commencé à taper. Quelque chose a poussé à taper. INT Mission, ce n'était pas fitable, comme ça, il tombe sur notre site. Le site intmissioncenter.org. Et là, il a tapé comme ça, pas filmé, euh, pas double clic, et puis bon, il met Enter », il voit sur l'écran, la photo qu'on lui avait montrée, la personne sur là. le monsieur a failli tomber par terre. Il a commencé à glorifier Dieu. Alors, il a dit Seigneur, si c'est toi qui m'as mis sur le chemin de cet homme, je vais lui envoyer un email, s'il si dit qu'il va venir, je sais 100% que c'est toi. C'est pour ça qu'on m'a envoyé un email, évidemment, je suis à, je lui ai répondu que Dieu voulant, je serai là, et puis vous connaissez la suite comment Dieu a guéri là-bas, comment nous avons une église aussi là-bas aujourd'hui, et, et les frères et soeurs, et même l'endroit que le Seigneur a accordé la grâce qu'ils puisse avoir. Donc, évidemment, quand on est même dans une situation où on a des difficultés, qu'on est un enfant de Dieu, Dieu fera en sorte que la parole de Dieu puisse vous parvenir pour que vous puissiez arriver à pouvoir sortir effectivement de ces dogmes, mais ces, ces choses effectivement, comme nous l'avons entendu, donc, un autre Jésus. Parce que si vous avez un autre Jésus, or, il n'y a qu'un seul Jésus qui est, qui sauve et, que, et, et qui est aussi monté dans le ciel. Il n'y en a pas eu deux, mais un seul qui est monté dans le ciel. Bon, si vous n'avez pas celui qui est monté au ciel et qui doit revenir effectivement et que vous avez un autre, vous irez où parce que cet autre-là n'a pas d'endroit au ciel. Cet autre-là, il, il n'a pas son lit. Et c'est lui qui, que nous aimons, que nous, que, nous, que nous servons le Jésus de la Bible. Il nous a fait la promesse qu'il est allé nous préparer une place. Et c'est lui que nous savons qu'effectivement, que les cieux et la terre lui appartiennent. Parce qu'il nous, nous a préparé une place. Et quand on aura terminé, il viendra nous chercher. Mais c'est là que vous, vous avez reçu de vos églises. Il va vous amener où C'est là la question qu'on a parfois peur de voir se poser, mais il faut se poser. Parce qu'on ne peut pas dire que cet homme-là, nous l'avons entendu, il raconte des histoires. Non, vous dit dans la Bible, effectivement. « Un autre Jésus que nous vous avons prêché. » C'est la raison pour laquelle aussi il a lié cela aussi avec dans Galates Il dit Mais je, je, je, je, je, je m'étonne de ce que vous vous tournez si promptement pour que vous puissiez voir que cet autre Jésus-là aussi vient aussi avec un autre évangile, un évangile falsifié en fait, qui ne pourra jamais changer les hommes. Et, et cela, c'est dans Galates, Dans, dans Galates je vais le lire effectivement parce que nous mettons cela en relation 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset, le, le verset, le verset 4. Il dit Car ah, si quelqu'un vient vous, vous prêcher un autre Jésus. Et là, dans Galate, il nous clarifie encore davantage clairement pour que nous puissions avoir aussi, pour que vous puissiez voir combien il était ferme dans ce qu'il déclarait, pour que nous ne puissions pas être à tout vent, à gauche et à droite. Non, il s'agit de, de ton salut, ce n'est pas le salut d'une église, mais c'est ton salut à toi. Et ta destination aussi à toi. Dans Galate, je pense que c'est cela, il, il, il nous fait part d'une manière assez claire. Et puis, il nous montre d'abord, pour que nous puissions avoir l'assurance, qu'effectivement, ce que n'est pas quelqu'un qui vient comme ça. Non, non, non, non. Cet homme, il, il, il, il, il n'a pas eu ses droits comme ça. Il y a quelque chose avec lui. Chapitre 1 des Galates verset 1, il dit, Paul, apôtre, nom de la part des hommes. Il clarifie d'abord sa position pour que ceux-là qui vont entendre, qui puissent comprendre qu'on n'a pas faire un, un, un fanfaron et qu'effectivement, qu'on a eu à pouvoir... Bah, bah, bah, bafler avec des diplômes dans, un, dans une école biblique, effectivement. Oui, c'est ce que c'est votre droit de vouloir faire. Mais une école biblique ne peut pas faire de toi un serviteur de Dieu. Non, serviteur de, de l'université, serviteur de cette église-là, de cette dénomination, oui, mais pas de Dieu. Alors, il dit ici, Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qu'il a ressuscité des morts. Et, et tous les frères qui sont donc avec moi au Galatie, ainsi, ainsi, Alors, il dit ici, au verset verset 6, il dit, « Je m'étonne, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Okay. » Et pour passer à un autre évangile, il faut d'abord se détourner de celui qui nous a appelé par sa grâce, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même, par l'évangile qui a été prêché par les hommes que le Seigneur lui-même se choisit. Nous avons, nous avons vu effectivement comment est-ce que les hommes peuvent eux-mêmes se donner. Nous l'avons entendu dans deux... Timothée chapitre 4, dit, mais car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, ils auront la démagaison d'entendre des choses agréables, ils vont faire quoi ils se donneront, ils vont se donner une foule de docteurs. Donc, euh, ils vont pas accepter ce que Dieu a mandaté, ce que Dieu a donné, parce que avec le Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons entendu dans Jean 17, il a dit, mais dit le même, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils l'ont reçu, ils l'ont gardé effectivement, oh je les sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés, fait que... Nous soyons qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Je ne prie pas non seulement pour eux, mais pour ceux qui croiront en moi par leur, leur parole. Pas par la parole de tout le prédicateur, non messieurs. Par la parole des hommes que Dieu a choisis, qu'il a mandaté lui-même effectivement, et dont il garde effectivement, de manière à ce qu'ils soient loin par le Saint-Esprit pour cette tâche effectivement. C'est comme cela que effectivement que ces hommes ont eu à pouvoir prêcher. Mais voir effectivement que, c'est la même chose aussi avec, avec l'apôtre Paul, effectivement, qui était donc saul, évidemment, avant, et quand le Seigneur a mis la main dessus, effectivement, l'homme a été loin, ouais, la bouche nettoyée, l'esprit, tout ça à l'intérieur, effectivement. C'est pour ça qu'il dit, mais, oh, je m'étonne que vous détournez si promptement, parce que il nous rappelle plus loin, il dit, mais l'évangile que je vous ai donc, d'abord, oh, il dit même ici, oh. oh. Verset 8, il dit, mais, mais si nous-mêmes aussi un ange du ciel annoncerait un autre un autre évangile, effectivement, que celui que nous vous avons prêché, eh bien, qu'il soit donc maudit. Quand un ange viendrait, dit l'apôtre Paul, qui prêcherait un autre, même s'il descend du ciel avec éclat et s'il prêcherait un autre évangile que moi je vous ai annoncé, effectivement, eh ben qu'il soit vraiment maudit. Et il avait l'autorité de pouvoir les dire parce que il tenait cette autorité effectivement de celui dont il a dit. effectivement Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ, notre Seigneur, toujours pour le bien du peuple de Dieu. C'est pour ça qu'il pouvait dire, euh, dans 1 dans, Corinthiens, chapitre 15, je pourrais avoir l'heure, 1 Corinthiens, chapitre 15, où il nous dit quelque chose, là, il nous fait savoir, il nous dit, je vous rappelle, frère, l'évangile que je vous ai. Oui, oui, oui. Je vous rappelle donc, frère.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 et nous comprenons qu'effectivement que ce, ce n'est pas notre désir, non, ce que nous désirons c'est de pouvoir, nous avons besoin du salut nous avons besoin d'avancer avec les Seigneurs de voir les Seigneurs nous n'avons nous pas besoin de... dans, cet monde, dans cet, ce monde dans lequel aujourd'hui vous avez quand même le fils qu'un un tout petit peu comme le si Seigneur dit un tout petit peu les douleurs un peu qui, qui la terre va vivre regardez par exemple aujourd'hui les, les pays sont morts, vous sentez dehors oh, vous sentez quand même l'odeur de, de quelque chose qui n'est pas bien, il y a, il y a, il y a, il y a un frère, notre frère Syriac de Montpellier, qui, j'ai dit hier au téléphone, il dit, mais le pasteur, j'ai dit, mais frère, mais je suis sorti de la maison. Ce simplement des mais je trouve que tout est mort, effectivement. Et puis, quand je rentre à la maison, je sens qu'il y a comme des courbatures, des choses comme ça qui commencent à dire, et pourtant, c'est seulement à la maison, je suis sorti, je suis rentré, Moi, je dit oui, mais c'est l'esprit, c'est le, ce mauvais esprit qui est... Oui, on, est, on a des, des chaleurs, des courbatures, des sissis, juste je suis sorti à l'extérieur. Mais c'est ces démons, c'est cet esprit qui se vit maintenant, effectivement. Regardez simplement ça, on n'a plus le goût, parce qu'on se dit, mais imagine, ce n'est qu'un petit peu, mais ce qui va arriver... Parce que ça, vous voulez voir la scène. Mais ce qui va arriver, qu'allez-vous faire dans ce monde ici Si vous voulez suivre effectivement vos traditions, votre religion, c'est bien. Mais vous ne voulez pas dire Seigneur, nous ne le savons pas. La parole de Dieu est prêchée aujourd'hui. Et cette parole, elle part loin. Par la grâce du Seigneur, je voyage dans le monde entier pour prêcher l'évangile du royaume. Vous ne pouvez pas dire, nous n'avons pas entendu, parce que vous aurez quand même l'occasion d'entendre. Je ne suis pas les seul, d'autres aussi, effectivement. Non, vous avez quand même l'occasion d'entendre parler de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Pas l'évangile des églises, effectivement, l'évangile du royaume. Donc, comme le Seigneur a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il veille jusqu'aux extrémités de la terre. Nous y allons dans les fins fonds des forêts, dans les pays asiatiques les plus lointains, effectivement. On va dans les bas-fonds. Chez les bouddhistes, effectivement, eh bien, oui, messieurs, l'évangile est prêché là-bas pour servir les témoignages ah, à toute la terre entière. Alors, oh, viendra donc la fin. Donc, vous pouvez vous accrocher à, aux choses, vous ne pouvez pas dire, Seigneur, nous ne savions pas, mais le Seigneur, notre Dieu, prévient. Le Seigneur, notre Dieu, il aime l'homme avant que les déluges ne viennent et qu'ils puissent. Ramasser les hommes. Le Seigneur avait veillé à montrer l'amour à l'homme, effectivement, en utilisant un homme du nom de Noé qui lui a commencé à pouvoir maintenant parler aux hommes pendant plusieurs longtemps. Dieu, Dieu est patient. D'ailleurs, il nous le montre encore aujourd'hui dans 2 Pierre chapitre 3. Le Seigneur, notre Dieu, ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, mais il use patience, afin qu'aucun ne périsse. Mais que tous. Vous pensez qu'effectivement, oh, effectivement, non non non non non non non non non, il y a vraiment un feu qui attend ce monde dans lequel nous sommes. Tous ces éléments que vous voyez, tous vos choses de votre cœur, vous vous, vous vous battez pour les maisons, vous battez pour l'argent, vous battez pour les vêtements, ça va passer par le feu. C'est écrit. Les éléments embrasés dissoudront. La terre avec ce qu'elle en fera, elle enferme. Oh toutes ces choses que nous voyons. Ils peuvent fabriquer, ils peuvent tout faire effectivement. Mais le temps est là où nous savons que le Seigneur va détruire tout ce que nous voyons ici, mais par le feu. Mais avant que cela ne puisse arriver, gloire soit rendue à notre Seigneur. Il faut que, comme au temps de Noé, le peuple Noé était dans l'arche et puis soudainement... Là, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que le déluge est donc tombé. Nous, nous savons que notre Dieu est un Dieu fidèle. Il est fidèle. Il reste fidèle malgré notre infidélité. Alors, il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à sa parole. C'est pour ça qu'il ne supplie jamais quelqu'un de croire. Que vous croyez que vous ne croyez pas, l'incrédulité de l'homme ou bien je ne vais pas écouter, je vais faire ce que j'ai envie, il n'y a pas de problème. Ça ne va pas freiner Dieu ni empêcher la parole de Dieu de pouvoir réellement s'accomplir. Comme j'ai glorifié Dieu parce que comme je pouvais voir comment le diable se déchaîne, comment il fait tout ce qu'il fait, Dieu est vraiment merveilleux. Les diables, les démons peuvent sévir, ils peuvent envoyer tous les microbes qu'ils peuvent envoyer. Mais le peuple de Dieu, le, le peuple de Dieu, il est gardé. Peu importe, même si on sent de douleur. Mais en fait, le diable ne peut plus avoir la victoire. Nous allons le lire. Ah oui, ça c'est quelque chose que j'ai dit. J'ai dit Seigneur, si le peuple pouvait réaliser. La grâce et la joie. Vous savez, nous, nous avons un, un privilège énorme. Le Seigneur n'a pas dit que nous n'allons pas être malades. Si bien sûr que nous pouvons. Parce que les gens me dire, oh frère, frère, mais oui, bien sûr, le Seigneur n'a pas dit que le, on peut, la maladie, ben, on peut. Hein? Ah, J'aime beaucoup mon petit Solomon. Un petit Solomon qui dit, ah, avec ma petite Anna, il chantait, elle, elle, elle, c est, c est la, la maladie s'enfuit. il ah, faut voir comment Solomon, il, il chante cela. La maladie s'enfuit. Ah, J'ai dit gloire à Dieu. Et c'est quantique, je dirais que le Seigneur nous aide qu'on va se retrouver. et Les paroles si mon grand souvient encore. Les oui, oui, les paralytiques. Oui, chante ça sur le monde. la maladie, la maladie s'enfuit. J'ai la nostalgie d'avoir la courage. J'ai la nostalgie comme vous me voyez là Si vous pouvez comprendre Je vois voir la chorale et, ah, Que Dieu nous aide Et ça, amen, quand on chante amen, comme amen. ça Tout le vapeur des démons, tous ces microbes S'en vont, la maladie s'en va amen. Et avec amen. les drames, avec les euh, Tout ça, vous savez C'est cela la loi, je fais fouiller les démons amen. Amen. Oh, il faut que les barrières tombent <rire> Que Dieu nous aide amen. Que le Seigneur vous bénisse Qu'il vous fortifie, qu'il vous soutienne Et et nous allons prier pour que le Seigneur nous aide et qu'il nous fortifie. Et s'il si nous permet de pouvoir nous retrouver encore dimanche, et, et là où vous êtes, que Dieu vous bénisse richement, qu'il qu'il vous fortifie, qu'il vous soutienne. Vous voyez, nous pleurons pour ce jour-là où on peut chanter cela. Que le Seigneur soit béni, nous allons nous lever, nous allons prier, remercier notre Dieu pour son amour. Notre Père est notre Dieu tu vois les désirs encore de chacun de nos pères, nous nous inclinons parce que nous reconnaissons ton autorité mon roi, les démons, les maladies, les diables ne peuvent plus rien faire mon bénéme père saint Dieu, parce que tu as fait la promesse mon bénéme père saint Dieu, et nous en sommes témoins, et nous nous résignons, mon bénéme père saint Dieu, c'est pourquoi je prie pour tous mes frères, pour toutes mes soeurs, partout où ils sont dans leur maison mon bénéme père Dieu, s'ils si ont de faiblesse, s'ils si ont de maladies, quoi que ce soit mon bénéme père sans Dieu, ta promesse à toi que nous sommes guéris mon bénéme père Dieu, pas te sur à toi mon -père, Dieu. La guérison sois là pour ton peuple mon bon Dieu qu'il ne soit pas affaibli mon béni Père Dieu mais qu'il soit fortifié mon roi parce que tu vis mon béni Père Dieu puissant au tour promesses sont pour nous aussi mon béni Père Dieu la guérison des vampires satan ne peut rien faire mon Père Dieu parce qu'il a été déjà vaincu mon béni Père Dieu mon âme te loue encore aujourd'hui mon béni oh Père Dieu fortifie mon frère fortifie ma soeur, qu'ils soient donc guéris là où il est mon Père sans me donne ton Père Dieu dans l'abnassome un bon oh frère ma sœur mon Dieu les enfants tout mon Père guéris mon Père oui Père baptême sur toi parce que tu es vraiment mort tu as été maître pour que mon frère et ma sœur nous soumettent pas. Nous soyons guéris, Père Tibissant, de Dieu. Oh, nous avons confiance en Père Tibissant. Qu'ils soient tous guéris, Père en tournant, le Tibissant, Père Dieu. Parce que tu veut vraiment vivre mon roi. Guéris, Agi, Père Tibissant. Oh Dieu, qu'il ne soit pas malheureux, mais qu'il soit fortifié dans la foi et qu'il soit aussi guéris, Père Tibissant, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Ah, que le Seigneur, notre Dieu, soit béni et soit donc glorifié. Contemple mon Dieu sur son trône vivre avec Jésus dans...